Salut les pépiniéristes, salut les planteurs d'arbres Bon j'ai une petite forme aujourd'hui euh, je commence à être fatigué c'est la fin de saison presque enfin entre guillemets, hein, c'est la fin de saison intense je devrais plutôt dire puisque la fin de saison euh, c'est jamais vraiment fini mais il me reste encore euh, à planter mes arbres, à tout planter mes arbres, donc j'ai 1000 arbres à planter donc je vais essayer d'en planter déjà 500 cette semaine et puis, euh, puis j'ai encore mon BRF qui attend à être fait. Voilà, Je n'ai pas encore fait mon BRF, mon broyat. Donc j'ai deux journées de broyage qui m'attendent. Et, euh, voilà. et puis après c'est tous les entretiens des vergers euh, et tout ça à faire. Donc euh, voilà, il reste encore quand même pas mal de choses à faire pour cette saison. Il me tarde de, de pouvoir souffler un peu. Aujourd'hui je vous montre euh, la plantation des arbres greffés. Des arbres fruitiers greffés donc c'est-à-dire euh, une petite vidéo charnière entre ben, mes deux vidéos euh, sur la greffe à l'anglaise compliquée là euh, comment augmenter votre taux de réussite donc ben, moi je vais vous montrer euh, mes petits trucs euh, en tout cas mon organisation, ma façon de faire euh, entre le moment où je les ai greffés mis en jauge et le moment où ben, ils sont plantés ils poussent hein, en pépinière. ça marche et eh ben, c'est parti Alors, commençons par parler des conditions de plantation. Alors, quand on plante en racine nues, toujours hors gel, bien évidemment, et puis on fait attention parce que, alors, dans un contexte pépiniériste, on va planter beaucoup euh, des quantités, ben, il se peut qu'on veuille sortir tous ces arbres euh, tous ces arbres pour les avoir sous la main, pour les planter. Donc, euh, je vais vous montrer tout à l'heure, euh, enfin, dans la suite de la vidéo, sur euh, à la pépinière, comment ça se passe, mais... Euh, ben, faut faire gaffe parce que en attendant ça peut prendre le soleil, ça peut prendre les UV et les UV sont très préjudiciables pour les racines. Donc euh, première chose, euh, vous voyez la température là, 14, bon, c'est parce que je l'ai gardé dans la main mais on est à peu près à 8, 9 degrés, 10 degrés, donc il fait quand même doux, il fait quand même bon, donc c'est parfait. On est loin d'être euh, en situation de gel, ça c'est la première condition. Et puis il faut que nos racines restent humides, donc euh, ben, là aujourd'hui on est sur une journée plutôt très humide, grise, euh, euh, avec euh, du crachin comme on dit, euh, la, la pluie très très fine, enfin, c'est même pas vraiment de la pluie quoi. Donc ça, ça va être des conditions qui sont absolument, euh, ouais, j'ai envie de dire presque idéales, sachant que moi-même en plantant, je vais pas être trempé non plus, et puis surtout c'est important pour mon sol euh, de ne pas le travailler, donc euh, planter ici, euh, dans des conditions humides, parce que ça l'abîmerait. Voilà, je suis en sol vivant, je fais hyper attention à la structure, notamment de mon sol, et, euh, et donc euh, ben, il ne faut absolument pas que je le travaille quand c'est mouillé, quand ça pleut, parce que sinon ça fait de la gadoue, ça détruit le sol. Clairement, voilà, on pourra faire une vidéo euh, entière sur le sujet, il y en a d'autres qui le font très bien à ma place, hein. Claude et Lydia Bourguignon par exemple, sont des très bons modèles pour, pour, pour connaître la vie du sol, parce que c'est qu'un sol vivant. Donc aujourd'hui, conditions de température bonnes et donc en fait je m'inscris dans une fenêtre météo qui est un peu, euh, un peu chiante parce qu'il a fallu que je repousse mes plantations, enfin il a fallu, j'aurais pu planter avant, Alors, certains d'entre vous ont certainement déjà planté avant, euh, je voulais éviter des froids, des gels tardifs, enfin des gels tardifs, c'est même pas tardif ici puisque c'est des gels de, de début avril, donc je voulais éviter les périodes de gel, donc garder mes, mes variétés qui craignent le gel euh, au chaud. Et puis surtout, je ne veux pas planter pendant qu'il pleut. Donc du coup, ben, là on vient d'avoir un gel, et là on a de la pluie qui est annoncée. Donc ben, c'est maintenant, maintenant qu'il faut que je plante euh, le plus possible euh, dans ce petit créneau-là. Et puis ben, je, replans, je pendant qu'il pleut, je vais finir mes greffes. Et puis, euh, et puis dès qu'il s'arrête de pleuvoir, que mon sol a ressuyé, eh bien, je recommence ma plantation, je termine ma plantation du coup. Il me reste 400 arbres à greffer, 500 à planter, euh, enfin 1000, 1000 en tout à planter en comptant, en comptant cela. Donc ça va se faire comme ça en, en deux étapes. Et donc ça amène euh, sans doute à mi-avril, vous, vous voyez, pour les, les, les fins des plantations euh, de ces arbres greffés. Donc pour euh, les pépiniéristes, bien sûr, ou ceux qui, en tout cas tous ceux qui vont planter on va dire plus que euh, 15-20 arbres, même plus que 10 j'aurais envie de dire, de conseiller en tout cas, faites un pralin, et faites un vrai pralin, euh, alors le pralin idéal ça serait un tiers de bouse, un tiers de, un tiers de terre argileuse, un tiers d'eau, et puis même de l'apport en mycorhize, ça, ça serait le pralin idéal. Euh, le pralin minimal, euh, quand même bien à faire, c'est au moins un tiers bouse de vache, un tiers terre argileuse, un tiers d'eau. Si possible, c'est évidemment de l'eau de pluie, euh, de l'eau qui est minéralisée, qui est surtout euh, non chlorée, non, enfin voilà, pas de l'eau du réseau. Et, euh, et pas non plus euh, croupi. Donc ensuite, euh, quand vous allez ce pralin-là, euh, évidemment au strict minimum, c'est juste de la boue argileuse, enfin de la terre argileuse euh, en boue, en liquide. Voilà, essayez de vous trouver quelques bouts de vache quand même, ça serait l'idéal. Il y a tout un tas de micro-organismes là-dedans qui vont booster un petit peu le, le départ de vos arbres. Simon pralin. Donc mon pralin, je le fais dans des bacs Type grande poubelle, vous voyez. Voilà, alors il faut que ce soit des poubelles un peu solides, euh, mais pas trop rigides. Celles-ci sont pas mal, c'est ce qu'on appelle des comportes, parce que c'est souple, et parce que je vais utiliser un engin qui, qui, qui est un malaxeur de chantier, notamment pour malaxer des, des bétons, enfin surtout des enduits, qui est, euh, est un peu violent, et donc qui a tendance à casser les poubelles, si elles sont trop rigides ou pas assez, pas assez épaisses. Voilà, Donc, euh, et comme il faut que ça reste étanche, euh, ben voilà, prévoyez, prévoyez le coup en ayant des trucs assez solides. Donc là je vais aller malaxer ça, euh, je le fais toujours avant de rapatrier mes arbres, parce que je suis un peu très pointilleux sur, sur toujours les racines, et donc je suis toujours à faire la guerre entre guillemets à, à mes stagiaires quand on est en train de préparer, préparer les, les arbres greffés, parce qu'ils ont tendance à oublier de protéger les racines. Donc, systématiquement, les racines dans l'humidité, protégées des UV, enfin euh, voilà quoi, et, et hors gel de toute façon. Donc, c'est hyper euh, critique. Une demi-heure d'UV de, euh, trop violent sur les racines, enfin d'UV normaux quoi, euh, c'est trois euh, ans de ralentissement de pousse quoi. Donc, euh, hors de question que, que moi en pépinière ou que les clients derrière aient des pousses qui soient ralentis à cause de ça quoi. Donc, on prend soin des racines, on les protège. Voici mon malaxeur donc c'est un malaxeur type chantier à deux mains ça doit faire dans les 1500 1600 watts sans doute 1200, 1200. Euh, avec euh, voyez un, un outil au bout qui permet de malaxer euh, donc ça ça permet de vraiment vraiment vraiment bien mélanger tout ce que vous allez mettre dans votre euh, pralin en tout cas ça permet de bien vraiment bien mélanger et il faut le faire régulièrement parce que euh, le temps de l'utiliser en fait les argiles euh, ont tendance à retomber, enfin les, les, les cailloux, les, les, les particules plus lourdes ont tendance à retomber et donc ça, le mélange se désagrège à mesure donc il faut le remalaxer euh, au moins à chaque journée euh, ou chaque demi-journée où on fait du, du pralinage donc voilà donc c'est électrique donc euh, bah, je, vais faire, je vais faire du bruit donc euh, moi je suis au groupe électrogène donc je vais démarrer le groupe électrogène déjà et puis, puis je vais malaxer ça Puis si, si ça manque d'eau, parce que c'est l'eau qui va faire vraiment le, la différence, si ça manque d'eau, ça va être trop pâteux, trop collant et ça va être dur à praliner. Et surtout, il va en avoir beaucoup dessus. Donc l'idéal, c'est de faire quelque chose qui a une consistance d'une crème légère, un peu comme, une, comme, une, comme, un, comme un fromage blanc euh, un peu liquide. Voilà, ça c'est l'idéal. Et surtout, on teste. Donc moi, je, je, je me prends toujours des bouts de branches, par exemple. Vous voyez. Et je teste. L'idée, c'est que juste en le ressortant il faut que ça colle dessus donc je sais pas si on voit vraiment bien mais ça colle dessus si j'en ai trop ça peut être tapoté. voilà et puis on voit que ça reste dessus donc c'est que c'est bon c'est suffisant comme consistance et on voit que c'est ça ici là en tout cas enfin vous le voyez peut-être pas forcément très bien mais ça ne fait pas de gros euh, de gros amas de de pralin sur le sur, sur ce qui est praliné. Donc. Allez on se retrouve sous ma jauge chaude sous ma petite serre faite de briques et de brocs hein, que, que je n'ai toujours pas restauré depuis les années qu'on est là bref en tout cas ça fonctionne il fait, euh, il fait euh, hors gel ici à peu près enfin, en tout cas c'est le constat que j'en fais régulièrement il n'y a rien qui gèle euh, là dedans et donc ben, voilà ben, je vais prendre mes paquets ici je vais les mettre dans des seaux et puis je vais aller praliner ça je vais essayer de faire ça paquet par paquet et globalement je vais respecter le même ordre que dans lequel j'ai greffé. Donc je vais commencer par mes poiriers, mes nachis et mes cognassiers, ensuite les pruniers, ensuite les abricots, pêche, amandes. Voilà, et je ferai euh, dans un second temps les pommiers. Alors les gens, les pépis, alors les pépis il faut faire très attention parce que. Là vous voyez tous mes arbres donc, sont en train de. Toutes mes greffes sont en train de, de partir. Euh, en tout cas les bourgeons des greffes. Ça ne veut pas dire que les greffes sont encore réussies, hein, je vous, comme je vous rappelle, il va falloir attendre encore quelques semaines pour s'en assurer. Il y a des débuts de racines euh, nouvelles qui se forment sur les porte-greffes. Donc il est plus que temps maintenant de planter. Voilà, et là je surveille qu'il n'y ait pas trop de, de rejet de porte-greffe en passant. Bref, je me mets ça dans des seaux. Donc là, du cognacier. Allez, je me dépêche de ramener ça. Déjà, je vais terminer de prendre les autres après. Histoire d'aller euh, vite praliner tout ça pour protéger les racines. Une fois qu'elles seront pralinées, déjà elles seront un peu plus protégées. Alors il y a un petit truc que vous, que vous pouvez faire avant de planter. C'est de commencer à tirer tous les euh, toutes les petites pousses qu'il y a sous la greffe. Donc tous les petits gourmands qui sont en train de démarrer, tous les petits bourgeons qui voilà donc ça vous pouvez le faire avant ça évitera d'avoir à le faire après et, et surtout d'avoir à le faire après quand ils auront beaucoup plus poussé alors moi je praline euh, paquet par paquet euh, histoire de ne pas perdre l'étiquette qui va être euh, liée au paquet à la, à la petite série donc c'est pour ça que le pralin il faut qu'il soit quand même suffisamment liquide pour pouvoir aller dans les tous les interstices là, dans, dans les les racines entremêlées là. Euh, le seul truc qui va être chiant c'est que j'ai un lien dans les racines sur la plupart des paquets donc il va falloir que je le coupe. Je vais vous présenter les outils après. Euh, quand vous trempez, il faut que la hauteur de votre pralin soit suffisante pour euh, pouvoir enrober toutes les racines facilement. Donc euh, faites pas des bacs larges, peu profonds, c'est chiant. Faites plutôt des trucs hauts et étroits, c'est plus pratique. Deuxième chose, vous allez secouer après euh, l'excédent, donc évitez de taper trop fort comme un taré. Sinon vous euh, lui une carré parce que sinon vous allez en foutre partout, notamment sur vous, et bon Ça a beau être de la super top qualité bouse de vache, ça reste quand même de la bouse de vache donc c'est pas spécialement ragoûtant Voilà Troisième chose, bah, recouvrez pas votre étiquette Hashtag euh, les stagiaires qui font des boulettes L'étiquette, euh, il y a votre variété dessus, si elle est dégueulasse, bah, ça va être chiant, il va falloir la nettoyer à chaque fois Donc vous protégez l'étiquette le temps de tremper et donc après ben on trempe jusqu'au collet, au dessus du collet même, on tire l'excellent doucement, parce que là vous voyez ça gicle assez vite, et moi je complète avec un deuxième bac le plus profond, histoire de pouvoir vraiment euh, secouer un peu plus sans que ça aille trop loin, voilà, et puis après je mets ça de côté prêt à être planté. Évidemment quand on fait ça, il faut faire attention parce que, en tout cas moi, peut-être parce que je plante un peu trop tard, ça serait peut-être pas votre cas si vous plantez plus tôt, mais faites gaffe dans tous les cas aux bourgeons, qu'ils aient euh, débourré ou pas. Faites gaffe à vos bourgeons parce que si vous voulez ben ça compromet vos chances de réussite de votre grappe puisque si vous, si vous en cassez un sur deux, ben, il en reste un, mais si vous, si vous avez les deux qui sont cassés ou un qui était déjà mort, ben, c'est raté quoi. Donc là je me suis fait avoir sur quelques-uns. d'où, M, giclés clé partout. Il en voulait pas. C'est comme ça. Donc ici mon sol il est préparé au à la pitchoun comme d'habitude. Hein. Donc euh, voilà. Ici j'ai un sol qui, qui est décompacté, qui est un peu émietté. Et euh, je sais pas si on voit bien. Et j'ai mes cordeaux qui vont me permettre de gérer mon, mon alignement. Voilà et maintenant je travaille avec ça uniquement, mes paquets sont dispatchés au fur et à mesure là aujourd'hui par Virginie et euh, qui me permettent d'avoir les plans sous la main pour planter. Par exemple enfin, je l'ai noté donc je sais combien j'en ai fait donc si je change de variété derrière bah, je sais que de toute façon ces scotch là vont m'indiquer ma première variété donc si je perds l'étiquette j'ai cette sécurité là je vais évidemment les recompter euh, au niveau de la plantation pour faire mon plan de, de plantation de la pépinière donc je me fais des sécurités un petit peu partout et donc là euh, je passe là comme j'ai des variétés de poire à poirer notamment et eh bien, j'alterne avec ça qui ont des scotch marron. Voilà, c'est une petite sécurité. Et je plante à peu près tous les 20-25 cm. Euh... Donc, je commence toujours par celui qui a l'étiquette que je n'étiqueterai que euh, pour la vente, que bah, quand mes plans auront vraiment poussé et qu'ils seront, euh, qu seront réussis. Encore. Bon, bah 100 en à peu près 20 minutes, donc c'est quand même rapide. Il me restera évidemment les paillages et tout ça à faire. Je vais mettre des, petits, vais mettre des, des tuteurs bambou pour pouvoir bouger l'étiquette pour ne pas la laisser sur le plan. Donc je vais mettre des tuteurs bambou, des petits tuteurs bambou pour faire voilà, les intermédiaires de variété. Ce plantoir forestier, c'est en fait un outil qui est adapté pour venir planter dans des zones. Euh, assez sauvage éventuellement voire replanté au milieu de zones où il y a déjà des gros arbres ou des choses comme ça, donc en fait c'est capable de trancher des racines en plantant, donc on peut y aller comme un bourrin quoi euh, donc autant vous dire que ça rentre facilement dans le sol hein? comme ça euh, qui plus est dans un sol que moi j'ai travaillé donc à la pitchoun petit sol travaillé décompacté, partiellement émietté, évidemment quand ça a été bien fait sur le cordeau hashtag euh, stagiaire euh, qui fait des boulettes, voilà et euh, donc quand c'est à peu près dans la ligne décompactée ça va tout seul et donc en fait le geste il est assez simple c'est je le balance ma main ici a fini à ras du sol pour être le plus droit possible je vais essayer de filmer pour être Hop. Donc, ouais, comme ça là et à un moment où je suis en bas, je lâche pour éviter de me faire mal. Donc je, je, je le balance vraiment au sol. Quoi. Et ensuite, là, j'ai juste qu'à écarter comme ça, et à tirer. Et là, je plante derrière, parce que derrière, j'ai mon trou. Hop, tac. Et si j'ai besoin d'aller plus profond, je refais deux, trois fois, en écartant, jusqu'à temps d'aller au bon endroit. Ensuite, je ramène la terre autour de mon plan, je tasse, saute, et je passe au suivant. Je ne citerai pas le prénom. C'est une spécialiste du piqué du bâton. Gauche droite, gauche droite. Bon, faut bien tout enterrer, hein. évidemment, on enterre bien les racines, donc euh, un peu au-dessus du collet, c'est pas mal. Le cerisier, c'est un peu plus large comme racine, le trou, je m'y reprends en général à 2-3 fois, et bien l'agrandir. Bon, bah moi je trouve que c'est une bonne alternative au tracteur et à la main d'oeuvre en pagaille, parce que Bon après moi je fais pas des grandes grandes quantités d'arbres, ça c'est sûr. Je fais 1000 arbres et je plante comme ça. Donc ça va se faire facilement. Sachant que là, en une heure, j'en ai planté 200. Avec un petit coup de main quand même. Donc j'en aurais peut-être planté un peu moins tout seul. On va dire 150 je pense. Donc 150 arbres de l'heure. Ça va c'est pas quand même énorme, ça ne nécessite pas pour moi un tracteur et de la main d'œuvre à outrance et surtout que dans un contexte de descente énergétique ben mon système là de plantation il est suffisant il est suffisamment adapté à l'avenir et voilà 100 poiriers euh, et assimilés 50 pruniers sur mirobolant 50 cerisiers francs sur du franc c'est pas mal il n'y aura plus qu'à pailler à, à mulcher, on verra ça dans les prochaines vidéos Virginie l'enchi pour tenir la caméra <rire> euh, hein. Alors, je vous dis à bientôt salut salut